salut les guerriers Bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, euh, nouvelle vidéo fun du dimanche, tous les dimanches, 17h, nouvelle vidéo, euh, Activez la cloche les gars, vous le savez, concept très simple, tu préfères ça ou tu préfères ça Et il n'y a pas de je le fais pas, t'es obligé de choisir, Ah ouais. c'est ça le point, c'est que t'es obligé si de choisir. se passe quoi c'est qui va quelque chose es obligé de choisir, sinon les abonnés disent que c'est une pute s'ils si choisissent okay. pas. Ok, donc si on choisit pas, vous dites que, que c'est une pute en commentaire. Vous avez compris le principe du jeu, vous avez le droit de me prêter en commentaire. Je vais commencer soft, classique. Est-ce que tu préfères. La banane, tiens, c'est un bon aliment, musculaire. C'est quand y a même en rapport à la. Soft, classique. C'est quand même en rapport à la musculation, vu que c'est les bananes. Non, toi, banane dans ta bouche, c'est -ce autre que... chose. Est-ce qu'en plein milieu d'une salle, oh, tu préfères t'asseoir sur une banane tout nu ou sucer la banane devant tout le monde Je suce la, la banane, je... Je... Comme, comme ça, tu vois. Mets... je la suce, je, tu je le monde. <rire> Tu vas me mettre une banane dans le cul, toi Non, tu je dessus. la suce, comme ça, regarde, <rire> tu le screen, je la suce. Tu t'assois dessus, moi, j'en rajoute. Tu je fais comme une barque. Moi, j'en rajoute. C'est une banane, c'est comme si je la mangeais, alors que dans le cul... Et tu la suces tout nu aussi, hein Ah, je suis tout nu. Ah oui, dans tous les cris, tout nu. Ouais, non, non, elle est, est pas dans là. le cul En gros, toi, tu t'assis pas comme ça sur la banane, comme ça Et tu peux glisser dessus, tu vois Je, ah, pas, ouais. <rire> je la mets dans ma bouche et je la mange et je prends plaisir à la manger Mais bien <rire> T'as un malade, quoi <rire> Oh j'aime trop les questions y là Il a rien qui touche mon cul, ma bouche C'est un animal qui rentre rentrer dans ma bouche s'il rentre, il ressort, il rentre, il ressort C'est Dieu savoure, il ouais. y a quoi <rire> J'aurais fait le même choix que Ah ouais t'es parti direct dans le haram Tu préfères avoir le physique de Sangugu Mais crier caméra Mais à chaque fin de phrase ouais Genre là t'as dit ouais mais tu dois dire caméra, caméra. Okay. Enfin, si. Ou le, avoir le physique de Baki Mais avec un petit zizi ouais. mais, mais vraiment petit zizi hein tu dis de bakini que sa mère hein. Avec un petit zizi. Bah, il est déjà petit, ça va rien changer hein. ah, Un petit zizi utilisé abonne et scient, ce sera toujours mieux qu'un gros zizi. Tu aurais pris quoi toi <rire> pas, Je sais me... pas, j'ai pas réfléchi à la question, mais c'est vrai de dire camion à chaque phrase. Ça va me casser les couilles. Ouais mais ça va être trop marrant. Caméra hein. les... Imagine tu fais de vidéo à chaque fin de phrase, bah camion Je te jure que les gens ils se désabonnent, ils vont dire lui c'est un malade mental. Ils il, ils vont dire, est un atypique, euh, il faut dire c'est un personnage atypique, je m'abonne. Camille mia Il va dire j'en ai marre d'entendre ça, je me désabonne. Je pense qu'ils peuvent apprécier. Camille Il est fou. <rire> non, je suis normal. Camille Je préfère la petite bite. Ouais, Est-ce mais... que tu préfères faire 500 burpees Là, tu dois faire 500 burpees. Ouais, je le fais normal. Ou tu prends 5 scoops de pré-workout Mais t'es pas obligé de faire les burpees. Je fais les burpees. Pre-workout, ça va, ça va me niquer mon sommeil. Je vais être décalé. toute que la hein, en scoops. Semaine, y a moyen que. plus, je peux mourir. Tu fais un arrêt, hein, je ah, pense. C'est bon. le mec qui gère le moins la caféine au monde. Hein. Ah, à la fois, il a bon. monster à 15h, il n'y a pas dormi. Ah, il ouais, n'y a pas dormi. <rire> tu préfères être obligé de manger des épinards à vie et avoir le physique de Simone Forda sans forcément prendre de produits Ouais. T'as juste à manger tout. que des épinards, voilà, rien Chaque repas, c'est des épinards. Et t'as le physique de Simone besoin avoir des. sans charger. Non, non, épinards. Yeah, Ton seul bien. truc que tu peux mettre dans ta bouche, c'est des épinards. cest à dire que t'as faim, si tu veux combler ta faim, faut que tu manges des épinards. Mais t'as le physique de Simone Pendant sans les risques. Ou manger tout ce que tu veux, à volonté, quand tu veux, fast-food, B-mac, ce que tu veux, et garder ta chaîne actuelle. Franchement, le choix, il est vite fait. Hein. Bon, ma chaîne actuelle, elle me convient. Je me sens bien suffisamment, même si je ne sors pas... Un physique de zinzin, mais je pense que je prendrai mon physique actuel avec manger ce que je veux parce que je suis satisfait de là où j'en suis. Même si je progresse plus, je m'en bats les couilles. Par contre, manger ce que je veux tous les jours, c'est de la frappe. Hein. Ah, c'est de la frappe. C'est de la dinguerie, hein, ah, honnêtement. Mais du coup, tu passes à côté du physique de Simone sans euh, prendre les produits, sans grisser et tout. C'est pas un physique. Genre, tout le monde sait pas triché parce que tu l'as vu naturellement. c'est pas un physique qui m'attire en fait. Juste en manger des épinards, c'est pas des physiques qui me font rêver de toute façon. C'est un mec, il est tellement big, tu vas le mettre dans un autre sport, il va rien faire pour ça sert à quoi Tout à vie tu vas faire de la musculation et en plus tu manges des épinards. Moi, je suis italien. j'aime trop manger. C'est aussi simple que ça. Manger, c'est mon plaisir numéro un dans la vie. Gaming, sexe, muscu, la bouffe, c'est au-dessus de tout. Moi, quand même, votre choix vous en commentaire, ça m'intéresse. Il y a des mecs, je suis sûr, ils sont détaillés. À manger des épinards pour avoir le physique de Il y a des mecs qui sont fous aussi. Tu préférerais pouvoir aller t'entraîner à fitness park tous les jours, mais tu dois y aller habillé comme un clochard, ou alors tu dois aller t'entraîner à basic fit tous les jours, mais t'es habillé bien sapé, Tu T'as le droit fitness park comme un clochard comme je le fais actuellement c'est ce que j'allais dire c'est exactement ce que j'allais dire moi j'ai comme des clochards je m'entraîne au matin il y a personne et tout j'y vais je suis en pyjama mais je fais ma séance je calcule personne je suis bien Déjà fitness park c'est une super salle les gars est de la on est vif chez eux n'hésitez pas il y a les frais d'adhésion offerts là, en ce moment on est là pour s'entraîner on n'est pas là pour, euh, pour tergiverser de toute façon normalement si tu sais t'entraîner 20 minutes après tu ressens plus à rien tu préfères t'entraîner en legging bien moulant on voit toutes tes formes. On voit tes ah, claves. Ouais, mais bien, ah ouais. tu vois, on n'a même pas besoin de faire l'effort. Ah ouais. Parce qu'à la salle, des fois, on te regarde comme ça. On essaie de... Là, il n'y a même pas besoin de s'abaisser, il va voir direct. Mais t'as des gros jambes. T'as vraiment, t as... T as vraiment as as des vraiment. T'as des bonnes cuisses, c'est voilà. beau à voir. Voilà, t'as des bonnes cuisses. Ou porter un short, un truc normal, tu vois, mais pas avoir de moule on voit que t'as pas de mollet. Genre là t'es soit en legging, on voit que t'as des grosses cuisses, mais on voit tes claves, mais tout, ouais. tout le monde y les voit. Ou en short, mais totalement t'as des petits mollets, tout le monde ne voit que ça. Parce que t'as des gros bras, mais t'as pas de mollet. On dirait que tu te déplaces comme ça dans la le tous les jours. Les mollets tu les utilises même pas pour marcher T'as rien, t'as un os Tu vois celui de Mike Je rigole, je rigole oh, je... je rigole Parce qu'on l'aime On ah, aime, fonds, je se permet de dire ça Mais est-ce que si j'ai pas de mollets J'ai quand même un bon physique tout le reste Ouais ouais c'est juste les mollets Honnêtement ça me fait chier Parce que les mollets j'aime bien quand même Pour le basket, pour sauter haut Pas de mollets, pas de saut Si j'avais pas de meuf Je t'aurais dit j'y en legging Et en gros là Mais là tu fais que j'ai une copine Par respect pour elle Je J'irai en short C'est tout moi j'aurais choisi le premier choix parce que j'en vois des mecs qui portent des trucs mon on ah, mais voit, voit ça. pas leur couilles gros non, me décris, oh, les mecs qui mettent ça on voit vos couilles faut, faut dire, leur dire toi que... comment tu me l'as décrit on dirait frère ça fait deux boules avec une tombe qui non, monte comme ça c'est ouais. le truc que, que les mecs qui mettent en salle ah, bah vois. ouais je le mets c'est bon. bon on voit que ça fait un paquet mais c'est tout frère ça fait un paquet moi je moi, moi je ça aussi tu sais c'est quoi leur plaisir à ces gars-là qui mettent ce genre de truc leur couilles c'est justement on voit tes cuisses quand tu travailles Toi, quand tu t'entraînes le haut du corps tu bien voir tes muscles en débardeur des et tout vrai. c'est pareil avec cuisses qui viennent en slip et qui pas les couilles est-ce que tu préfères que tout le monde te pense chargé alors que tu es natif ah non, Ça veut dire que tu ne pourras ah. pas les convaincre. Ils pensent tous ah que tu es chargé, tu ne peux soul. rien y faire soul. alors que tu es natif. Mais ça veut dire que tu as un gros physique. Ou alors, tu es chargé, mais tout le monde est certain que tu es natif. Il n'y a personne qui ne va jamais te dire le contraire. Et moi, je mens. Tu es chargé. Ah bah non. Et même si tu dis non, je vous jure que je suis chargé, tu montres. Ils vont dire, non, t'es Nati. Ça veut dire que déjà que t'as un physique... Ouais. Nati voilà, euh, La première... La première. Euh, la première. Et déjà, la première, c'est ce qu'on vise pour une partie de, des gens qui nous regardent. Le mais, mais ça veut dire que tu fais des vidéos YouTube, il n'y a pas un seul de tes abonnés, même pas dans un million qui va dire, t'es Nati. Il va dire, t'es chargé. Ouais, t'es chargé au ça, lieu ça, un de t'être chargé. les couilles. la crédibilité, il n'y a plus. Ah, C'est-à-dire c'est mieux que tu dis, oui, je suis je chargé. Moi, vois, vois? ça un placer les couilles, mais non. Je suis Nati dans mes faut Je pense que je préférerais la même chose que je préférerais être Nati. Même pour mon ego, me dire, je suis chargé, tout le monde pense, Nati, je vais péter un. En vrai, si tout le monde pense que t'es chargé, c'est que t'es chargé. Il a pas de... Oui, bien sûr. Alors tu préfères avoir la meilleure salle pour t'entraîner Avec complexe sportif, terrain de basket, Ça natation, as tout ce que tu veux amam. as la meilleure salle au monde, il n'y a que toi qui as accès, c'est ta salle Mais jamais de ta vie être musclé Ou t'entraîner à domicile seulement avec des élastiques et avoir une bonne shape La meilleure physique de ta vie, tu vois naturellement ouais. Pour mon choix personnel, si j'avais pas fitness fusion, j'aurais pris le choix 1 Parce que le plaisir que tu retrouves dans le faire du sport est plus important que ta condition physique ah, non, Après si vrai. ma santé elle est bien même si je suis pas musclé je m'en fous. Le sport, tu fais quoi La santé. Voilà. En vrai, on choisit le choix de euh, avoir euh, un bon physique par rapport à Fitness Uzo, par, sur zone, à par rapport à notre euh, projet professionnel. J'aurais pas les fait. réseaux, je crois. Là. Mais voilà. T'imagines, tu rentres. C'est ta fois. salle en plus, tu peux te mettre tout nu, tu t'entraînes, tu mets des lumières que tu veux, le son que tu veux. c'est Tu es là, tu fais un peu de muscu, tu dis oh, ok, je renforce un peu mes cuisses, d'ailleurs je vais au basket, je vais ah, venir dans mes strable, je peux incroyable. faire un basket dans mon terrain. D'ailleurs on a parlé de la meilleure salle qu'on aimerait avoir aussi euh, un jour FF, ça cartonne et tous les gars, on l'a fait sur cette vidéo, allez voir ça, c'est la salle de nos rêves. Tu dois dormir tout nu. Il n'y veut... a pas de... Tu dois dormir tout nu et en câlin, tu vois. Quoi en câlin On part du principe que t'es célibataire, admettons. Ouais, mais ne mets pas un mec sous la couette. Tu dois dormir tout nu. Ne mets pas un mec sous la couette. Mais Je dois dormir. Il... Tout, tout nu. Son rêve, lui, c'est de me voir avec un mec en train de me frotter à lui. Tu dois dormir tout nu. Ça... Pas le sexe, hein. juste tout nu en câlin, par exemple. Pourquoi câlin Pourquoi du rapprochement non, ok, juste tu dois dormir tout nu dans le même lit. Ok, d'accord. Déjà là, okay. c'est plus okay. acceptable. Sous la même couette. Hein. Ouais, c'est acceptable quand même. Dans la nuit, des fois, le mec il glisse un peu, c'est tout. Hein. Non, là, c'est pas acceptable. Tu dois dormir tout nu, comme ça, soit avec Alex de Body Time, okay. soit avec Sarah <rire> Fraisseau. Ouais. C'est quoi le dynam. Donc ça, je dors tout nu avec un mec, soit je dors tout nu avec une meuf. Tu l'as déjà vu Sarah Frézou? Je m'en bats les je dors avec une va... meuf. Elle va pas absorber avec ton zizi, elle va absorber elle avec fait ton zizi. C'est un peu de mois, d'accord? Tant que Lara est au courant, c'est bon. T'es un baiser ou quoi? Moi je dors pas avec elle, frère. Tu dors avec un euh, mec? dors avec Alex. Et à tout moment, ça glisse. Non, ça glissera pas. Bah si, c'est genre... pas un zem, donc c'est bon, ça va mais Il dort, il est fatigué, il est tout nu, il fait ça. Bah c'est pas grave, je vais pousser vite bouge C'est pas parce qu'il m'a ouais. touché, c'est rien Ouais mais son il il est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave Je, oh. le, je le bouscule, non. arrête reste de ton côté je lui dis Là, la est... communauté est d'accord avec moi alors Non Tu préfères être une fit girl avec un million d'abonnés Que euh, t'as l'argent, t'as la fame, euh, tout te réussit tu vois, ouais. en plus t'as un bon physique donc je vois aucune raison de pas choisir Ou être un fit boy avec un abonné Je trouve la fit girl, t'es un baiser ou quoi il n'y a même pas de dilemme, mais t'es un fou toi. Bah, si, en fait, le dilemme c'est que tu préfères être un mec ou une meuf en gros. Je prends la meuf, frère, c'est tout y est déjà pré-mâché, tout est déjà fait, tu vois. Tu veux un vagin, tu veux faire la cuisine, tu veux faire la vaisselle Mais ça, t'es né comme ça Oh la la la. Non, pas je pas rigole. Rien. Non, non, non, c'est bon, c'est bon. Yeah, C'était la... c'est bon. C'est quand même plus facile, je pense, d'être un mec, même si on est en 2022, ce que vous voulez que euh, le Il y monde est fort des que l'égalité, ça hommes-femmes, ça commence à aller mieux. Mais c'est quand même plus facile au... encore aujourd'hui d'être un mec. Je suis d'accord avec toi. Mais je préférerais quand même être la meuf qui est un million c'est bon, ta vie elle est, est faite, tu vois, c'est carré. Et tu ferais quoi de ton vagin Bah tu te fais hawao, c'était une hein tu veux faire quoi La chaîne elle va sauter, on a dit trop de dingueries. Ah, bon les gars, c'était la dernière vidéo de Fitness Fusion, n'hésitez pas à commenter, nous dire tout ce que vous avez pensé de nos trois ans sur vous Youtube, préférez. tout ce que vous avez préféré aussi euh, selon les dilemmes, euh, lâchez votre like, euh, les codes de réduction, ton 25% sur Iron 1000, 20% sur QNT. Merci d'avoir regardé la vidéo entièrement, c'était Fitness Fusion, force et fun